Oh. J'en passe pour Darko. Mais non Il n'est pas venu. Mais hasard de dingue a, Darko dit non, Mais je n'abandonnerai pas. Mais quoi Il n'est pas venu. Mais quoi hein? Je crois que je vais abandonner. <rires>